Bonsoir. Bonsoir. <rire> Bonjour. Bonsoir. Bonjour. <rire> euh, bon, c'est moins drôle, on va vous parler de la mort. <rire> c'est drôle, <rire> c est c est drôle. On va vous parler de la mort, de la famine, de, de la, la guerre, guerre, de la maladie. De, de tous ces euh, sujets qui étaient loin de nous, mais. Euh, après ce qu'on a vécu euh, ces deux ou trois ans, ou euh, je ne sais plus, j'ai l'impression que c'est 100 ans, mais euh, après tout ce qu'on a vécu, euh, ce sont des sujets, la guerre n'est plus loin, la famine n'est plus loin, la mort, elle est euh, entre nous tous les jours, on compte les morts, on compte les euh, euh, enfin les disparus, et euh, ce qui nous a amené à parler de, de l'accompagnement. Voilà, du coup c'est l'accompagnement de la mort et les formes, de passage. Du coup, on a abordé plusieurs thèmes qui, euh, par, qui nous rappellent la mort, sachant que la mort, c'est quelque chose euh, qu'on est maintenant en contact quotidien avec cette finitude. Et euh, du coup, il y a l'entre-deux, le rituel, l'héritage et les traditions. Et, et l'entre-deux Les formes de passage, les formes de passage entre la mort et la vie, entre le moment de la mort et le moment de de partir, euh, je ne sais pas, on sait pas où, euh, ou de, de revenir, et donc on s'est demandé qui, euh, qui accompagne qui, Shkoun ou Shkoun Shkoun, shkoun, shkoun. <rire> euh, Qui accompagne qui Quelles sont les formes Quelles sont, Comment administrer euh, ce, cet accompagnement Et donc on a pensé à des personnages, à des métiers, qui représentent ces, euh, ces porteuses, on a dit, de, de l'entre-deux, et on a pensé aux pleureuses. Et du coup on s'est posé aussi une question. Mort et vivant, qui accompagne qui Le shkun shkun. Justement, est-ce que ouais. ces pleureuses-là, elles sont là pour accompagner, pour accompagner les morts ou pour être avec les, euh, les, les, euh, les, vivants. les vivants pour les aider à pleurer, pour les aider à se, se débarrasser ou se, se, se sentir mieux en pleurant ou, euh, parce qu'on oublie aussi qu'être dans un enterrement, être triste et, être, euh, et pleurer, c'est un devoir. C'est l'habit qu'on doit mettre, c'est le personnage qu'on doit jouer aussi, indépendamment de notre, de notre rapport à ce mort euh, qui est là. Et du coup on a, on a, du coup, on a parlé de ce personnage des pleureuses qu'on peut aussi les appeler les vendeuses des larmes. Du coup, elles vendent ces larmes pour Il nous aident à s'exprimer. Et cette manière avec avec euh, avec il, la manière avec laquelle elle euh, travaille, c'est euh, c'est ça peut-être ça libère aussi les autres pour pouvoir euh, pour pouvoir pleurer et, et, et se soulager. Tu point de vue aussi de, de l'ambiance, c'est des ambianceuses, donc on a pensé au, à à, cette, à ce contexte de, de déclencher les pleurs, de déclencher ce contexte, ce, ce euh, cet espace où on est obligé de pleurer, où on est obligé d'être triste. Et, euh, la... et du, oui. coup, ouais. du coup, on a parlé aussi des lieux, des rituels, et c'est l'économie et, euh, et, et l'administration de l'accompagnement qui est très, très. Euh, ces, ces modalités, euh, de, est, on est obligé de, de. Par exemple, dans un enterrement, on se retrouve euh, tout de suite en train de chercher. Euh, comment on va nourrir les gens, comment on va ramener les tables, les chaises, cet espace entre, tu es triste mais en même temps tu dois t'occuper des vivants qui sont là. Et cette, cette relation entre, entre le mort qui est dans le salon, que tout le monde il est là, c'est son moment. Mais on est en train de s'occuper des vivants. Et, et ce rapport entre, entre la mort et la, et la vie, dans ces moments-là que On, on, oui, euh, on, ça, on voudrait euh, travailler sur le quotidien, le sur quotidien. ce qui est euh, vraiment euh, prosaïque, trivial, ce qui se passe vraiment dans, les, dans une maison, par exemple, de, de, de mort euh, au Maghreb, ou en enfin, on va dire ouais. euh, en Tunisie ou au Maroc, ou ce, ce qu'on connaît oui. déjà, parce qu'on ne sait pas sur quoi, enfin cette, cette, euh, cette vie qui est dans la, la maison du mort où il euh, y a plusieurs personnes qui s'occupent des côtés pratiques, de, de l'enterrement, ce n'est pas très euh, codifié, mais en même temps c'est codifié de l'extérieur, mais à l'intérieur on cherche c'est qui qui fait, qui fait quoi et donc per, parmi ces personnages, il y a les pleureuses, qui va la chercher, qui va la payer, combien elle, elle, euh, elle combien est payée, elle combien... Payée et donc pour répondre à toutes ces questions, on va répondre au comment, donc on va faire, euh, on compte faire une documentation, des archives, des témoignages. Sur les pleureuses, par exemple, aller les voir, voir qu'est-ce qu'elles disent, c'est qu -ce qu quoi leur corpus, qu'est-ce qu qu'elles chantent, qu'est-ce qu'elles... Des questions euh, simples, par exemple, est-ce que c'est un métier hérité Questionner la transmission, est-ce que c'est est est un canevas qui se, qui se, qui se transmet Est-ce que c'est euh, est -ce est un métier qui existe Est-ce que c'est considéré comme un métier Est-ce que c'est encore... Euh, Héritée et comment on devient pleureuse C'est ouais. une vocation, hein. j'ai envie d'être pleureuse, ou euh, mm. ma mère a fait ça, donc euh, je, je, je vais le faire, ou c'est un travail, euh, un deuxième travail à mi-temps, ou euh, <rire> intermittent du spectacle. <rire> quand il y a un mort, je m'improvise pleureuse, et quand il y a un mariage, je danse. Oui. Je ne sais on sait pas. On, on parlait aussi de... De, des, des habits, de, de costumes. Par mm -hmm. exemple, on a vu une vidéo d'une pleureuse. Iranienne qui, qui, a, qui était là, il a dit Écoute, moi je joue mieux que toutes les actrices du monde, donnez-moi deux secondes. Et elle est partie, il a dit Je vais chercher mon Chador. Elle est entrée dans, le, dans sa chambre, elle est restée deux minutes, elle est sortie, elle a commencé tout de suite à pleurer. Et, cette, et ce laps de temps et le travail que, entre, entre la réalité d'une femme qui n'est pas vraiment triste et qui peut tout de suite jouer. Cette, euh, cette tristesse et terminer et être payé, et partir. Et avec tout ça, c'est ça, c'est ça son travail. Sans entrer ça, dans le personnage, euh, oui. sans se préparer, sans... Euh... Du coup, cette spontanéité de, du travail des pleureuses euh, qu'on trouve très intéressant, que c'est l'intuition euh, qu'on qu doit tous garder, parce qu'au lieu d'avoir de, des, des réflexions intellectuelles sur, sur la, le travail de pleureuses, eh tra peut-être... La pleureuse elle est juste en train de faire ça parce que c'est son métier et parce qu'elle doit payer son loyer, tout simplement. Et du coup, ce n'est pas, pas la peine de, de, de, de, chercher, de chercher quelque chose qui n'existe pas vraiment et chercher ce, juste ça, la, la, cette, cette banalité de la vie d'un métier qui existe et qui n'est pas reconnu. Donc où Du coup, pour, où, les... on a, on a pour le où, on a... On a on a pensé, déjà, c'est pas dans un théâtre et dans un rapport frontal. Du coup, c'est un, un déplacement et une circulation. Du coup, on a pensé que ça peut être tout simplement dans une maison ou que peut être, par exemple, dans des casbahs ou des châteaux. Cette relation entre le dedans et le dehors, l'espace de, du mort et l'espace de, de, de vie, dans le même dans la dans la même cérémonie. Voilà. Travailler en fait sur plusieurs euh, niveaux de regard et plusieurs niveaux de décalage. Le décalage par exemple du jeu de la de la pleureuse entre euh, la réalité, la fiction, le burlesque, le, la justesse de son jeu ou, ou pas. Euh, les niveaux de, de ce qu'on a ce qu'on appelle dans la littérature arabe le jadwal haz ce qu'on dit. Euh, dans, dans, dans les proverbes ça veut dire que le, le, les faux rires arrivent à, à côté du, du mort qui, est, qui reste pendant des heures dans, dans, dans, les, dans la cérémonie euh, au Maghreb euh, donc on a pensé à ce décalage là entre, et en pensant à des tableaux on s'est rendu compte aussi de notre propre décalage on était en train d'imaginer des choses euh, des tableaux euh, sur... Notre, selon notre imaginaire oui, oui. De, Par exemple, de, de, le... des cérémonies oui. de théâtre épique, de théâtre documentaire et j'ai dit à Amine qu'on est en train de faire la même chose qu'on est en train de, de superposer notre, ce qu'on imagine sur les pleureuses euh, alors qu'on ne les connaît pas on n'a jamais rencontré de, de pleureuses et ça serait bien de garder ce, oui. cette, cette pas intuition mais ce, cette erreur de, de jugement pour partir de dire même nous on a déjà commencé à porter un, un jugement, jugement sur, sur des pleurs. choses des gens <rire> qu'on connaît pas parce que juste on a réfléchi. Ça serait bien de garder ce décalage entre ce qu'on a imaginé et tous euh, nos, nos grands mots de transposition euh, mythes, euh, anthropologie et tout notre jargon universitaire. Et la réalité d'une pleureuse, oui. ah, je suis sûr, enfin, je suis sûr. Voilà, je, je porte un jugement que les pleureuses ne connaissent pas toute la tradition euh, des <rire> mythiques. Euh, elles font pas le rapport comme nous. Euh, ah, les pleureuses et le cœur le coeur dans le théâtre grec, je pense pas. Mais peut-être que il y a une universitaire quelque part euh, qui fait, fait une fait pleureuse. On ne sait, euh, on sait oui. pas. Donc, on part du principe que là, on vous parle de quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on veut explorer chercher, voilà. à partir de, de champs, de témoignages, de, on ne sait de poésie, pas, mais on euh... va partir... Euh... Mais du coup, on a imaginé aussi des tableaux là, pour, euh, pour le comment, parce qu'il y a le comment, euh, avec la documentation, les sens et tout ce qu'on qu vient de dire, mais il y a le comment aussi pour comment faire, par exemple, une performance, un spectacle, on ne sait pas c'est quoi ça, mais on a, par exemple, imaginé un tableau où il y a le, le congrès euh, méditerranéen des, des pleureuses professionnelles. Et du coup, on, on ramène, il y a des, des pleureuses qui, qu'on qu les invite, par des exemple, comé des, des, com des comédiennes, euh, du coup. Et il y a l'universitaire là, dans ce congrès, qui commence cette, euh, ce congrès et il explique, il explique le métier des pleureuses. Mais à la fin, les pleureuses ils peuvent leur dire, mais non, et pas du tout. Et c'est là où ils commencent à expliquer vraiment leur métier. Et on peut aussi passer de ce tableau complètement décalé à un autre tableau où il y a une cérémonie de pleureuses en train de pleurer, de danser, de chanter. Et après, on part tout de suite dans un, dans, avec des comédiennes qui sont en train de, de, de parler de leur témoignage. Confronter les différentes pleureuses de, de la Méditerranée et aussi d'être dans leur quotidien et qu'elle est en train de pas appeler par exemple sa copine pour lui dire écoute. L'autre, il ne peut pas encore mourir. Ça fait deux, ans, deux mois ou deux ans il est en, en commun. Et moi, j'attends parce que là, je sais que cette famille paye bien, par exemple. Et du coup, cette situation, que de, de, cette banalité entre, entre, entre un truc triste, la mort, et entre euh, le, quotidien. Que le quotidien. Et voilà, du coup, c'est pas mal de, de, de tableaux comme ça. Et on ne sait pas encore comment on va faire euh, tout ça. Mais c'est des idées pour euh, créer quelque chose euh, qui contient ce, ce décalage. Voilà, de... on, se, on sait que c'est ça, on sait qu'on veut avoir un espace ouvert, il y a des circulations avec le public, qu'on veut travailler sur euh, l'essence, sur l'odeur, euh, on mettra, je sais pas, du, de l'encens, du proule, on euh, distribuera des, des, des olives, tu as Les dit, olives donc, en, et le, le, le miel, le, euh, le café noir, et je ne sais pas euh... pourquoi le café noir, parce que peut-être parce qu'on est, est triste on doit boire du café noir <rire> sans sucre. Sans sucre, c'est il faut faire oui, ça. Mais et partir coup... de ça, c'est que avoir un... on a une idée, mais on ne sait pas encore comment la. Mais on ne veut pas savoir parce qu'on veut voir déjà qu'est-ce que qu'est-ce que les recherches nous nous, nous proposent. Ouais. On veut pas. Et on, on a aussi oh, l'idée de peut-être de notre recherche et peut-être rencontrer ces pleureuses, de faire un documentaire de tout ça. Comme ça, ça peut être, je, on trouve que ça peut être intéressant pour nous comme matière de documentation pour notre, notre création éventuelle et aussi pour le partager avec des, des gens qui sont euh, intéressés par cette question des de, de, de pleureuses. Pour apprendre à pleurer. Pour apprendre à pleurer. ensemble. Et on a aussi réfléchi, à, dans le congrès, l'invité spéciale, c'est une Mexicaine qui montre comment être triste sans pleurer. Parce qu'ils ont la fête des morts. Ils ont l'habitude, voilà. ils, ils sont avancés euh, par rapport à nous dans ce dans ce dans ce domaine de, dans de la tristesse et de la mort et la relation entre mouilles. les vivants et le mort. Voilà, merci beaucoup, c'est projet. Merci.